Tourmenté c'est un c'est presque un roman noir mais ce n'est pas un roman noir. C'est un roman d'apprentissage mais qui n'est pas vraiment un roman d'apprentissage parce que c'est il est question d'adultes. Il est question d'adultes euh, abîmés par la vie, cassés, fracassés et qui vont petit à petit se reconstruire à travers une chasse à l'homme. C'est-à-dire que tout à coup, ils sont tellement loin chacun dans leur dans leur vie que euh... Un des trois personnages qui s'appelle Madame, qui est une, une femme, euh, veuve, d'une quarantaine d'années, tout à coup qui est passionnée de chasse, et il y a un seul gibier qu'elle n'a pas chassé, c'est l'homme. Et donc pour retrouver euh, goût à la vie, ou un, un, le niveau d'adrénaline suffisant pour, pour tenir, elle va demander à son homme de compagnie, son majordome, une relation pas trouble mais complexe, euh, de lui trouver quelqu'un qui va être euh, volontaire pour ce genre de pour être le gibier et euh, Max donc ce majordome qui était un ancien officier de la sous-officier de la légion étrangère va trouver un ancien légionnaire qui n'a plus rien à perdre et qui est prêt pour euh, beaucoup d'argent avec le gibier pendant, euh, pendant un mois. Et donc, on va, euh, la chasse à l'homme doit avoir lieu six mois après, à l'ouverture de la saison de la chasse. Et euh, pendant ces six mois, on va suivre ces, ces trois personnages dans leur évolution et voir ce que euh, cette décision de participer à une chasse à l'homme, à un titre ou à un autre, va provoquer chez eux. Mon premier métier, c'est cinéaste. Donc euh, la chasse à l'homme c'est presque un genre au cinéma, ça serait un sous-genre du film noir presque. Et donc euh, en littérature, euh, j'ai l'impression qu'il y en a moins, mais, euh, mais au cinéma oui. Donc à, à l'origine pour moi c'était une idée de film, j'avais envie d'en faire un film. Et puis au moment de l'écrire, je n'ai plus envie d'écrire un scénario, j'ai vraiment eu écrire, envie d'écrire un, un livre par goût de, bah, de la littérature, par le goût des mots, du verbe et goût de l'écriture. J'avais envie de retrouver la liberté d'écrire que j'avais connue quand j'ai écrit mes premiers scénarios et que je ne trouvais plus parce que j'en ai écrit euh, bah, une dizaine hein, de, de films. Et que donc maintenant je connais trop les contraintes de l'écriture cinématographique et que j'ai bah, un peu perdu du plaisir pur de l'écriture. Donc j'avais besoin de repasser par, par ce goût-là, le goût du verbe, le goût de la phrase, le goût de la littérature. Et, euh, et, et ça a été une, un plaisir immense parce que euh, écrire un livre, c'est une liberté euh, absolue. Je pense que c'est à, à la fois... Pour un lecteur, la littérature, la, la liberté de s'évader à travers des histoires vécues par d'autres, et pour l'auteur, euh, la liberté de s'évader aussi, comme le lecteur, mais euh, un peu en amont, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça a été euh, cette envie-là. On, on peut envisager l'écriture comme plusieurs étapes d'un processus, et donc il va y avoir euh, la première étape qui est euh, qui est la conception des personnages, se dire un peu, imaginer ce qu'ils sont et, euh, et les construire, oui, de l'intérieur. Et, et ensuite, il va falloir euh, raconter. Et là c'est là où l'écriture commence vraiment, c'est après le travail préparatoire de, de, de réflexion, d'imagination, ça va être un travail de forme. Et donc comment on raconte Alors dans un scénario on ne raconte pas de la même façon que dans, que dans un roman, puisqu'un roman il est fait pour être lu, c'est le, le but ultime du roman, c'est d'être lu par quelqu'un. Alors qu'un scénario ça va être lu par un producteur, quelques techniciens, quelques acteurs, mais le but c'est d'en faire un film et que ce film soit vu. Donc le scénario, ce n'est pas un objet fini, ce n'est pas un objet artistique, ce n'est même pas un genre en soi, c'est quelque chose de très technique. Alors qu'un livre, eh ben, une fois qu'on le met sous presse, bah, c'est fini, il, il restera comme ça, il sera lu comme ça. Et donc faut, euh, le plaisir il est aussi là, il est... Il est de faire en, en un seul mouvement, je dirais, l'objet fini. Alors qu'au cinéma, d'abord on écrit un scénario, ensuite on prépare, ensuite on, on tourne, euh, donc avec les acteurs, l'équipe, ensuite on met de la musique, on monte, et, et c'est des étapes successives, et le film va se révéler petit à petit. Alors qu'en roman, et ben, même s'il y a des étapes à l'intérieur de l'écriture, il n'y a rien, et à la fin il y a un roman, et c'est fini, c'est le même mouvement.